Bonjour et bienvenue sur la Marketplace, aujourd'hui je vais vous présenter l'un de nos partenaires Arena Metrics. Arena Metrix est une solution de plateforme data marketing qui s'adresse aux professionnels du bien-être, du loisir, de la culture. Arena Metrics vous permet de centraliser l'ensemble de vos données B2C ou B2B. Elles seront immédiatement et automatiquement nettoyées, dédoublonnées, enrichies et mises en conformité RGPD. Vous aurez également des fonctionnalités de scénario marketing avec des campagnes d'emails prédéfinies pour par exemple relancer un panier abandonné ou un email d'anniversaire et bien sûr vous allez pouvoir mesurer directement la performance de vos campagnes et bien sûr ArenaMetrix va se connecter à votre CRM celle-ci pour que celle-ci puisse faire remonter automatiquement toutes les données dans Arena ArenaMetrix et réciproquement donc ArenaMetrix votre plateforme marketing va être alimentée par vos différentes sources votre site internet tableau Excel, et également votre outil de la relation client, votre outil CRM celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, ArenaMetric va récupérer l'entièreté de l'historique existant dans celle-ci, mais également une remontée quotidienne des ventes de la veille qui se fera chaque nuit, totalement automatiquement. ArenaMetric va également s'alimenter de vos différentes sources de contact, des fichiers Excel, des données d'un site web par exemple, et même pourquoi pas des inscrits à une newsletter. Et la métrique va vous permettre une centralisation, une qualification et une segmentation optimale de vos contacts pour une communication ciblée et efficace.